Voilà, alors nous sommes aujourd'hui à 9 DPO, c'est-à-dire 9 jours après l'ovulation et on va faire le test pour voir. Alors c'est un 25 UI, c'est-à-dire que ça détermine l'hormone de grossesse normalement quelques jours avant la date présumée des règles, mais il n'est pas non plus très sensible. Un, très, un test très sensible serait un 10 8 Donc cela pourrait se faire jusqu'à 5 à 6 jours avant la période de règles. On va l'ouvrir voilà il se présente comme ça donc il y aura donc les différentes barres et on va venir le plonger pendant 15 secondes alors là c'est l'urine du matin voilà quand ça commence à monter on va s'arrêter On va le laisser là en attendant que ça monte tout doucement et on va voir ce qui se passe donc je vais attendre cinq minutes et je reviens voilà ça fait environ cinq minutes que le test donc euh... Voilà, et est en train de se faire. Donc là, à première vue, vous pourriez vous dire, il n'y a qu'une seule barre. Mais par contre, on est à 9 dpo. Ne l'oubliez pas, sur un test à 25 UI. Ce qui fait qu'il faudra vraiment sortir vos yeux de lynx pour bien voir. Alors, je vais rapprocher. Et on va faire une petite mise au point. Si ça fonctionne. Et là. Alors, si vous avez des bons yeux de lynx... Vous voyez la ligne juste ici. C'est très très faible. Hein? Mais en fait, la ligne, il n'y a pas besoin d'être très foncée pour vous indiquer que vous êtes enceinte. C'est pas une ligne d'évaporation, parce que la ligne d'évaporation se fait vraiment euh, après plusieurs heures. Donc là, ça fait vraiment que 5 minutes. Donc juste ici, il y a la deuxième barre. Ah, peut-être que comme ça, on voit mieux. Oui. Je vais vous montrer les tests, les autres tests que j'avais fait. Donc à 7 DPO, on voit bien la mise au point, à peu près, hein, désolé, on ne voit aucune ligne. Alors, si vous en voyez une, euh, voilà, non, il n'y en a aucune. Par contre, à 8 DPO, vous la voyez là, tout, toute, toute légère. Voilà, donc voilà mon troisième test effectué. Je vais en effectuer encore tous les jours. Donc pour bien voir l'évolution, si la petite barre évolue ou pas. Là, il y a une très légère évolution. Voilà, on voit la petite barre là comparée à là. Alors encore une fois, en vidéo, on ne voit pas grand-chose. Mais moi, avec mes yeux, <rire> je la vois. Je me mets vraiment face à la lumière. Lumière assez forte et on voit assez bien. Je vais vous faire une petite photo pour bien voir euh, le résultat. Et on se dit à demain. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test de, des 10 DPO. Donc je vous rappelle, les DPO, c'est les jours après l'ovulation, d'ail euh, post-ovulation. Donc on va ouvrir notre petit test. Comme les jours précédents. Je vais vous montrer, donc, comment évolue le test. Alors, le rime du matin, on plonge 15 secondes. Alors, à peu près, hein. Voilà, on va le refermer. Voilà, donc ça fait à peu près 5 minutes que le test a été fait. Donc là, on voit nettement mieux la deuxième barre que les jours précédents. Je vais essayer de faire un petit zoom. Je ne sais pas si le zoom va pouvoir être assez net. mais voilà. Là, elle est la deuxième barre. Donc là, on est à 10 DPO et là, on commence vraiment, vraiment à bien voir. Normalement, donc sur les tests 25 8 je viens de relire encore une fois euh, qui disent qu'en fait, euh, c'est valable donc à partir du premier jour de retard, euh, enfin du jour euh, présumé des règles. Donc logiquement, ça devrait être dans 4 jours. Euh, là je pense qu'on peut déjà bien voir la ligne si jamais vous avez une ligne très très faible mais qu'elle est quand même là c'est que vous êtes enceinte. Là, on peut voir. Alors, je vous ai repris les tests des derniers jours. Donc, 7 DPO. Alors, là, de près, vous allez rien voir, certainement. 7 DPO, on ne voit rien du tout. C'est le jour ou voilà, le jour après la nidation. Donc, la nidation, c'est vraiment quand l'embryon s'implante dans, dans la muqueuse utérine. Ensuite, à 8 DPO, on commençait à avoir un tout léger trait. Et je n'arrive pas à vous faire la mise au petit point. Ouais, vous n'allez peut-être pas le voir. Un tout tout léger trait à 9 dpo un peu plus et là à 10 ça commence à devenir un peu plus net donc vraiment là il faudra se casser un petit peu les yeux à 8 dpo à 9 aussi et euh, donc euh, voilà je vous, je vous rappelle que moi j'ai utilisé donc ce test là que j'ai trouvé au super u pour 89 centimes donc vraiment ça vaut le coup euh, parce qu'ils disent que c'est un 25 euh, 8 donc qui détermine euh, vraiment quasiment euh, au moment où devraient se présenter les règles mais on voit bien que huit jours après l'ovulation on commence déjà à discerner une toute petite ligne que vous ne verrez pas là mais je vais vous mettre une photo pour encore une fois vous montrer la différence entre tous les tests et on se re retrouve dès demain donc dans la suite de la vidéo donc pour euh, faire le 11 dpo pour euh, voir si l'évolution se fait bien alors pourquoi je fais plusieurs tests comme ça vous n'avez pas besoin de le faire vous moi je le fais simplement parce que pour ma dernière grossesse qui s'est fait il y a quasiment... Ben, ma fille va avoir quasiment 6 ans euh, donc en fait j'ai fait 3 fausses couches de suite à cause de... bon il y avait un problème chromosomique pour la première ensuite j'ai dû faire un curetage ensuite donc il y avait la muqueuse qui n'était plus assez développée et donc du coup ben, ça n'a ça pas tenu et donc voilà à cause de ça j'ai fait plusieurs euh, fausses couches par contre je suis toujours tombée enceinte au premier cycle donc là c'est mon tout premier cycle et on peut voir que je suis enceinte alors c'est pas le même papa donc on pourrait, on pourrait croire que j'étais euh, voilà, très compatible avec, euh, donc avec le papa de, de ma fille. Mais là, euh, du coup, c'est aussi le cas. Donc je pense être assez fertile. Et d'où ça vient d'après moi, je pense que vraiment c'est l'alimentation qui joue beaucoup. Donc voilà, on se retrouve dès demain pour la suite.